Je m'appelle Ludmila, j'ai 33 ans, je suis responsable du département communication et aménagement pour le magasin de Caen depuis deux ans et demi. Je suis rentrée chez IKEA au magasin de Nantes en 2008. J'ai eu la chance de rentrer en tant que stagiaire, ensuite d'évoluer et de bouger pour l'ouverture du magasin de Reims en 2010. Et là, j'ai pris le poste de responsable de rayon cuisine, donc ce qu'on appelle shopkeeper chez IKEA. J'ai à nouveau évolué comme responsable marketing. Ensuite et depuis ça, je suis sur le département de la communication et aménagement, commune chez IKEA. Et là, depuis deux ans, j'occupe le poste de responsable de département pour le magasin de Caen. Les gens chez IKEA, pour moi, c'est c'est presque ce qu'il y a de plus important en fait. Je suis tombée sur des personnes qui m'ont fait confiance tout au long du parcours, autant quand j'étais stagiaire, autant quand j'étais en 15 heures, autant quand j'étais shopkeeper et même maintenant, le fait d'être soutenue et de rencontrer des gens qui te soutiennent et naturellement qui vont venir t'aider à te développer, c'est ce qu'il y a de plus pour moi de plus beau. C'est exactement ce que j'aimerais pouvoir faire avec mes équipes maintenant et c'est vraiment ce que je tente au quotidien de faire avec eux pour pouvoir aussi moi les soutenir et les emporter là où ils veulent et les soutenir dans la direction qu'ils veulent se donner.